C'est le temps de la période des questions. La chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma première question ce matin, c'est au Premier ministre. Hier, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi suivant les conseils des experts pour protéger les aînés dans les foyers de soins de longue durée en plein milieu d'une deuxième vague de la COVID. Il a refusé de répondre, mais la ministre des Soins de longue durée a insisté qu'on agissait déjà et que les inquiétudes sur le contrôle des infections et le niveau de personnel étaient des petits jeux politiques. Est-ce que le Premier ministre et la ministre répéteront ce qu'ils ont dit hier? La ministre des Soins de longue durée. Merci, oui, absolument. Je vais le répéter et je vais vous dire pourquoi. Parce que notre ministère, ce gouvernement, a été dédié à s'attaquer aux problèmes en foyer de soins de longue durée, et ce, depuis le début. On a eu des, des équipes disponibles dans nos foyers de soins de longue durée, on a eu des problèmes de niveau de personnel, donc on a, eu un, on a établi un groupe d'experts pour nous. conseiller. c'est bien connu qu'avant la COVID, le niveau de personnel était déjà en crise. On a retiré tous les obstacles, incluant des quatre amendements aux réglementations, trois ordres d'urgence pour donner la marge de manœuvre pour avoir le bon nom au niveau de personnel. C'est clair, et je le répéterai encore une fois. Il y a des jeux politiques qui se produisent ici sur cette question. Et nos équipes sont là dans les dans les foyers qui sont affectés. Et je vais répéter aussi. Nous avons 99 de nos foyers de soins de longue durée où il n'y a pas de cas. Complémentaire. Je suis choquée par la réponse de cette ministre parce qu'après qu'elle ait fait ses commentaires hier, elle a reçu cette lettre qui, en fait, dit quelque chose de différent sur ce qui se passe dans les foyers de soins de longue durée. Veuillez l'envoyer. À la ministre Lawrence. La lettre est écrite par l'association qui représente tous les foyers de soins de longue durée de cette province. C'est une lettre qui représente les organismes représentant des milliers de familles qui ont des êtres chers dans les foyers de soins de longue durée. Et cette lettre dit, je cite, Il faut dire carrément que le gouvernement de l'Ontario n'a pas encore établi les soutiens nécessaires en place que nous demandons depuis très longtemps dans ce secteur afin de protéger nos résidents et nos membres du personnel. S'il y a un plan en place pour une deuxième vague, comme le dit le gouvernement, pourquoi est-ce que les gens qui, sont, qui travaillent dans ces foyers et pourquoi est-ce que les résidents qui y vivent insistent que c'est l'opposé, en fait, qui se produit. À la ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci pour la question. Ça ne prend pas de lettres des agences ou de l'organisation des foyers de soins de longue durée pour que nous agissions. Nous agissons depuis le début. On ne peut pas simplement claquer des doigts et faire apparaître du, des membres du personnel. C'est la raison pour laquelle, on, aussitôt qu'on a eu le rapport du juge Gallis, on a lancé un groupe d'experts pour consulter avec le secteur, consulter avec nos organismes. On le fait depuis le début. Et vous montrez votre ignorance lorsque vous croyez que vous pouvez simplement claquer des doigts et créer des membres du personnel. On a été absolument dédiés à s'attaquer aux problèmes de niveau de personnel et de contrôle des infections pour s'assurer que nos foyers de soins de longue durée soient bien soutenus. Intervention du président était la pendule. J'aimerais m'assurer que la ministre sache qu'elle doit faire attention à son langage et qu'elle utilise des mots qui sont appropriés pour cette Assemblée. Complémentaire final. Je suis choquée de la réponse de la ministre. C'est de l'ignorance du gouvernement d'ignorer l'intervention du président. Je viens d'avertir la ministre pour l'utilisation de son langage et donc je demande à la députée de ne pas réutiliser ce vocabulaire. On parle d'une question de vie ou de mort. Les gens, le, le gouvernement, n'agit pas, et c'est une question de vie ou de mort pour ceux qui vivent dans les foyers de soins de longue durée. 11 personnes sont décédées à Weston Villa, à Ottawa. Ce mois-ci, ce mois-ci seulement, et cette lettre est très claire sur le fait que le premier ministre ou la ministre, euh, qu'il décide de l'ignorer ou non, la lettre est claire. Les choses vont s'empirer si ce gouvernement Ford n'agit pas sur cette question. Il continue de nier que le problème existe. La lettre dit que les foyers de soins de longue durée de l'Ontario ne sont pas prêts à gérer une deuxième vague de la COVID. Et donc, pourquoi est-ce que le gouvernement refuse de suivre les conseils des fournisseurs, des experts, des résidents, des familles? Intervention du président. Merci. La ministre des, des Soins de longue durée. Merci. En tant que médecin de famille pendant près de 30 ans, je comprends la vie et la mort. Et mon cœur accompagne tous ceux qui ont été affectés par la COVID-19. Notre gouvernement est dédié, est sur place, sur le terrain, dans ses foyers. On travaille avec la santé publique d'Ottawa pour s'assurer qu'on met en place toutes les mesures nécessaires pour qu'on s'assure que nos hôpitaux soient impliqués. J'aimerais mentionner... Non seulement on travaille sur le processus d'urgence, on stabilise aussi le secteur. On étudie la modernisation du secteur qui était tellement négligé que je vais répéter ici les chiffres. 21 foyers sur 29 n'ont pas de cas d'éclosion chez leurs résidents. 99 de nos foyers, n'ont aucun cas chez les résidents. On s'assure que les foyers qui doivent être appuyés le sont et que le secteur hospitalier nous appuie. On prend très au sérieux les inquiétudes du secteur. Prochaine question, la chef de l'opposition. Encore une fois premier ministre, mais on dirait, encore une fois, qu'il y a une bulle invisible entourant les foyers de soins de longue durée. Il y a trois mois, trois mois, les experts de contrôle des infections ont demandé d'urgence au gouvernement d'établir un bon cadre de mesures de prévention et de contrôle des infections dans nos foyers de soins de longue durée. Actuellement, les résidents, les familles et les foyers eux-mêmes. Les foyers eux-mêmes plaident auprès du gouvernement pour qu'il agisse et dans cette lettre, on dit, et je cite, On a besoin de gestes immédiats afin d'assurer la santé et sécurité de nos résidents, de notre personnel et de nos membres de la famille. Ça a été écrit hier. Des experts qui ont fourni aussi un cadre pour ce genre de gestes il y a des mois. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a pas agi? Le premier ministre. Monsieur le Président. Je dois ici prendre un peu de recul, elle parle d'invisibilité, la seule personne qui est invisible, c'est la chef de l'opposition. Pendant les six derniers mois, la chef de l'opposition, ça lui a pris six mois pour se lever et décider d'agir, alors que mes ministres ici travaillent 24 heures sur 24, on fait tout ce qui est en leur pouvoir pour les contrôles et procédures. Tout, tout travaille en même temps. J'ai 100 confiance au système. 99 des foyers soins de longue durée n'ont pas de cas. Mais que la chef de l'opposition commence à dire qu'elle arrive ici comme si elle connaissait tout, c'est incroyable! Le front qu'elle a, c'est incroyable. Complémentaire. Les gens que j'écoute, Monsieur le Président, ce sont les familles, les résidents et les exploitants de foyers de soins de longue durée. Donc, il n'y a rien qui me cassera. On écoute les gens. Qui valent la peine d'être écoutés. Lorsque les gens ont dénoncé ce qui se passait dans les foyers de soins de longue durée sous ce gouvernement, le premier ministre a dit qu'il a promis que ça ne se reproduirait jamais, mais les foyers de soins de longue durée de l'Ontario ne sont pas prêts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est. Ils disent au ministre et à au premier ministre et à la ministre qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils n'ont pas le niveau de personnel nécessaire. Les foyers disent qu'ils n'ont pas les contrôles des infections en place nécessaires. Le premier ministre a eu des mois pour se préparer. Même chose pour la ministre. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent tellement non préparés? Pourquoi est-ce que la province n'est pas préparée dans le secteur des foyers de soins de longue durée pour une deuxième vague? La ministre des Soins de longue durée. J'aimerais remercier la députée de sa question. 99 des fois ils sont une longue durée, n'ont aucun cas de COVID chez les résidents au travail avec le médecin hygiéniste en chef d'Ottawa. Pour nous assurer que les foyers aient les soutiens nécessaires, nous fournissons, fournissons et avons fourni 243 millions de dollars plus 45 millions de dollars de plus pour les équipes de prévention et de contrôle des infections, pour les no le niveau de personnel. Et on continuera à travailler avec notre secteur, que ce soit l'Association des foyers de soins de longue durée, Avantage Ontario, parce qu'on écoute et on agit. On a été cohérent dans le message. Sur la sécurité et la santé de nos résidents et de notre personnel dans les foyers de soins de longue durée, c'est notre priorité. Et ça, je le ressens dans le fond de mon cœur et je vais vous dire quelque chose. On va continuer à se, lutter, à, à se battre pour eux. Si vous voulez vous renseigner sur ce que nous faisons, en fait, eh bien, écoutez-moi, ça serait génial. Intervention du président, arrêtez la pendule. J'aimerais. Rappeler aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Complémentaire final. Les aînés méritent tellement mieux. Tellement mieux. Vous savez, lorsque les caméras étaient là, le premier ministre a promis encore et encore que l'horreur qu'on a vue dans les foyers de soins de longue durée au printemps ne se reproduirait jamais. Et pourtant, on en est ici. On est à la veille d'une deuxième vague. Les foyers, encore une fois, voient des éclosions. Les aînés meurent de la COVID et les ces foyers nous disent et euh, disent à la ministre qu'elle le reconnaissent ou non qu'ils ne sont pas prêts pour une deuxième vague. Le premier ministre parle d'un plan détaillé depuis littéralement des mois. Pourquoi est-ce que les familles, les exploitants, les membres du personnel, encore une fois, doivent plaider auprès du gouvernement pour avoir oui, oui. un plan. Pourquoi est-ce qu'on en est encore là? La ministre des Soins de longue durée, encore une fois, merci pour la question. Comme vous le savez, la COVID, c'est nouveau. La science est en pleine ex évolution. Et on continue d'agir alors qu'on apprend des leçons. Il y a de nouveaux renseignements, comme vous pouvez le voir, sur la con, con, euh, sur les changements plutôt qui sont faits par euh, la, le, le ministère des contrôles des maladies aux États Unis, la CDC. Nous serons adaptables, nous, nous adapterons et on continuera à fournir la bonne supervision et ce serait bien si on pouvait avoir des tests rapides dans nos foyers afin qu'on puisse euh, faire un dépistage chez le personnel alors qu'ils entrent dans le foyer. On sait qu'il y a beaucoup plus qui peut être fait et nous allons continuer d'agir alors qu'on apprend plus et j'apprécierais que l'opposition et que les députés de l'opposition se renseignent un peu. Merci. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci. Au Premier ministre, les experts en santé disent au gouvernement depuis des mois qu'ils doivent se préparer pour les besoins de dépistage d'une deuxième vague. Et pourtant, on n'atteint pas nos cibles sur le dépistage et les, les files d'attente sont longues, durent pendant des heures. Le message sur le dépistage et tout autre a été abysmal. Les familles attendent pendant des années pour se faire tester et elles ont besoin que le gouvernement Ford améliore son plan de dépistage pour la deuxième vague. Comment est-ce que le premier ministre s'attaquera à cette question et publiera son plan pour la deuxième vague pour l'automne? Le premier ministre. Monsieur le Président, je n'en reviens pas de ce que j'entends. On est à la tête du pays. Si on ajoute, si on additionne tous les chiffres de dépistage dans toutes les provinces et territoires au Canada, on, les dé, on dépasse ce chiffre. On fait 40 000 tests par jour. On est près de 50 000. On veut atteindre ce type de 50 000. On investit. On s'assure que les ambulanciers paramédicaux soient là. Ce sont des employés incroyables. Ils font un excellent travail. J'ai ai parlé à quelques uns d'entre eux dans les hôpitaux. Il y a de, ils ont des heures, des heures encore plus longues. Les pharmacies aussi travaillent de façon acharnée. On veut retirer le fardeau du secteur public. On est là, on est présent. Et pourtant, Monsieur le Président, où est-ce qu'elle était la position pendant six mois? Elle se cachait dans un, sous une roche, c'est là qu'elle était. Complémentaire. Merci, M. le Président. Les longues files d'attente pour les tests font en sorte que des entrepreneurs lancent des tests privés. Un nouveau service, Home COVID-19, Diagnostic privé, dit qu'il y a même temps un, maintenant un accès à des tests à la maison, à 429 par test. Qu'est-ce que ça dit du plan de dépistage du gouvernement que les gens sont prêts à éviter les longues files d'attente et payer 429 dollars. Est-ce que le premier ministre va permettre aux gens de se payer la voie vers le début de la file pour pouvoir payer, pour, pour, pour, pour pouvoir avoir un test de dépistage? La ministre de la Santé. On étudie la situation au sein du ministère pour comprendre si ça peut continuer ou non. Mais ce sur quoi on se concentre, c'est d'augmenter le volume de tests que nous faisons, comme le premier ministre l'a dit. On... On est déjà à la tête du pays dans les chiffres. 3,5 millions d'Ontariens et d'Ontariennes se sont fait tester. On agit rapidement. Et immédiatement, on a des centres de tests qui ont prolongé leurs heures. On a des centres de visite uniques. On a aussi des unités mobiles. Et on essaie aussi d'élargir notre présence dans les collectivités. Alors qu'il y a des files d'attente, il, elle diminue rapidement en raison des mesures que nous avons mises en place immédiatement. Prochaine question, député de North Burlington. Au Premier ministre. Vendredi dernier, vous êtes allé à Ottawa côte à côte avec le Premier ministre du pays, de, les autres premiers ministres provinciaux du pays. Vous avez établi les priorités qui sont importantes pour l'Ontario et les Canadiens et Canadiennes. Le financement de la... Fo de des soins de santé est essentiel. depuis la Confédération s'attend à ce que le gouvernement fédéral s'y attaque dans son prochain discours du trône. On investit 67 milliards de dollars en santé cette année, mais ce n'est pas assez pour suivre les besoins dans le secteur. Toutes les provinces et territoires font des investissements sans précédent en santé, mais on a besoin du gouvernement fédéral pour plus d'aide. Est-ce que le premier ministre peut nous dire ce que nous faisons pour se battre pour l'égalité alors qu'on parle du financement de la santé dans notre province? Le premier ministre. J'aimerais remercier l'excellent député d'Oakville-Nord-Burlington. Lorsqu'on était à Ottawa, encore une fois, on a envoyé un message unifié de toute la province à l'échelle de ce pays. Peu importe que vous soyez libéral ou conservateur, on parlait d'une seule voix. Et ce que la voix disait, c'est qu'on a besoin des transferts pancanadiens d'augmenter de 22 à 23 jusqu'à même 35 Alors que le budget pour la santé augmente à un niveau de 6 Le gouvernement fédéral, et non pas seul, seulement celui qui est en place actuellement, mais les, ceux qui l'ont précédé, il faut agir. Les taux étaient 50-50. Maintenant, c'est 70 à 30 Ce n'est pas assez. On ne peut pas travailler seul. On a besoin du soutien du fédéral. C'est nécessaire pour l'infrastructure en santé du Canada. Complémentaire. Encore au premier ministre, ce sont des domaines importants pour mes commettants et pour tous les Ontariens et Ontariennes. Mais le gouvernement doit aussi jouer un rôle plus proactif, entre autres pour le test et l'application des mesures de quarantaine. Le gouvernement fédéral doit faire les approbations plus rapidement pour les options de test. Ça signifie plus de tests aux frontières, de partager les données rapidement et de s'assurer que les voyageurs soient responsables, tout particulièrement actuellement, avec une augmentation des cas. Mais les soins de santé, le réseau de la santé n'est pas la seule inquiétude de mes commettants et commettantes. Monsieur le Président, le Premier ministre doit continuer à demander plus de financement pour les priorités en infrastructure, par exemple, pour avoir de meilleurs services Internet et les pour grands projets de transport pour faciliter la vie des Ontariens et Ontariennes. Est-ce que le Premier ministre s'engage à le faire? Le Premier ministre. Je remercie la députée. C'est un autre élément dont on a discuté, l'infrastructure. On investit 144 milliards de dollars en infrastructures euh, qu'on investira plutôt sur les dix prochaines années. C'est important pour Toronto et euh, la région du Grand Toronto. On parle de quatre lignes de métro. Encore une fois, on parle aussi d'initiatives vertes. Et laissez-moi vous dire, rien n'est plus important que l'infrastructure. L'Internet, ça change la vie des gens. Ça change les possibilités pour les jeunes qui doivent aller en ligne pour leur apprentissage. C'est important pour les entreprises. J'ai parlé des propriétaires d'entreprises qui ont besoin de l'Internet pour faire des transactions. On a besoin du gouvernement fédéral et pour s'assurer que tout le monde dans la province ait accès à, un bon, euh, à une bonne connexion Internet. Prochaine question, député de Davenport. Bonjour, Monsieur le Président. Au Premier ministre, la bannière Orangeville enregistre plusieurs problèmes au sein des salles de classe. Une famille de ma circonscription a retiré son enfant de l'école parce qu'il devait y avoir 15 élèves en salle de classe, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, cette classe était liée à une autre et ça doublait le nombre d'élèves par salle de classe. La famille a contacté son, sa députée, qui est la, la solliciteur générale de l'Ontario, et on, lui a suggéré, on leur a suggéré d'aller à l'école privée. Est-ce que c'est la réponse du gouvernement sur la surpopulation des, des salles de classe, d'envoyer les enfants en, à l'école privée? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la réponse du gouvernement est 1,4 milliard de dollars en nouvel investissement. Que la députée de l'autre côté fasse des déclarations comme ça, c'est complètement faux on fournit plus de financement au conseil scolaires pour investir dans les salles de classe. On a vu le nombre d'élèves par salle de classe diminuer. On a 366 en, euh, enseignants de plus en, qui ont été embauchés à Toronto, à Hamilton, 90 de plus. Et c'est dans tous les, les conseils scolaires, incluant celui de Peel et de York, où on embauche plus d'enseignants. De, on veut s'assurer que les écoles soient sécuritaires alors que l'on répond à la crise de la COVID. Complémentaire. Merci, M. le Président. Écoutez, le ministre peut essayer de donner sa version, mais la réalité, c'est que le fait que le premier ministre n'a pas financé des un nombre d'élèves en salle de classe plus bas crée des problèmes dans le secteur public de l'éducation publique dans la province. Maintenant, il y a 51 nouveaux cas dans les écoles, 141 cas dans 116 écoles, et vous savez quoi? On ne sait pas combien de cas il y a dans les écoles privées parce qu'ils ne font pas rapport de ces cas. C'est pratique. Il faut s'attaquer au nombre d'élèves... augmentant d'élèves en salle de classe. Ils ont voté pour une motion à cet effet la semaine dernière. Ça ne dépend pas des, seulement des parents qui m'ont appelé hier pour partager qu'il y à leur école, et il y en a plusieurs autres comme ça. Quatre écoles, de, quatre classes de maternelle ont oui, oui. été oui. jumelées. Est-ce qu'on va arrêter d'essayer de nous vendre de la salade et qu'on va vraiment à, décider d'agir du côté du gouvernement? Le ministre de l'Éducation. Voici ce qu'on fait à l'échelle de la province. À Toronto, il y a des limites de 15 de la maternelle à la troisième année. De 4 à 8, 20 élèves à Durham, c'est 21 pour la maternelle et pré-maternelle. 4 à 8, 28 à Peel, pour la maternelle, c'est 20,5. 4 à 8, c'est 15,21. On finance les conseils scolaires pour nous assurer que les salles de classe soient sécuritaires et que tout le monde soit appuyé. On suit les recommandations du médecin génie en chef. Prochaine question, député de Glengarry-Prescott-Russell. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Comme on le sait, il y a un rapport du euh, directeur euh, de, la fina... de la responsabilité financière a confirmé que des millions de dollars ont été donnés par le gouvernement fédéral pour assurer un retour à l'école sécuritaire et assurer la sécurité des Ontariens et Ontariennes face à la COVID. Oui, des millions de dollars donnés par le gouvernement fédéral demeurent non utilisés pendant que le Premier ministre ontarien se pète les bretelles de tout l'argent investi pour venir en aide aux Ontariens. Franchement. Est-ce que le premier ministre va nous dire pourquoi il ramasse une pile d'argent euh, que le gouvernement fédéral nous a donné pour assurer la sécurité des élèves? Est-ce que c'est pour le garder et pour euh, déclencher une élection provinciale au printemps? Le ministre de l'Éducation. J'apprécie la question. Ce que je vous dirais, c'est que cet argent du gouvernement fédéral, on l'a reçu en deux versements en septembre et un en janvier. La députée doit se rappeler que le financement sera complété en 2021 selon la, notre accord. C'est la décision du, du premier ministre de l'investir. On demande la flexibilité et c'est la raison pour laquelle on dépend de, des besoins de, notre, de, de nos conseils scolaires. Nous avons commencé le, le financement aussitôt que cette annonce a été faite. On continuera d'être là, là pour nos conseils scolaires et on offrira une marge de manœuvre nécessaire pour les communautés complémentaires. Merci, M. le Président. Encore une fois premier ministre, hier, des enseignants qui travaillent pour le district scolaire du Upper Canada ont appris que non seulement est -ce qu ils doivent enseigner aux élèves, mais doivent aussi faire une diffusion en direct aux élèves à la maison en fournissant du matériel numérique supplémentaire à un troisième groupe et fournir des matériaux imprimés, à, des documents imprimés à un quatrième groupe. Ces élèves doivent faire tout ce travail, les enseignants doivent faire tout ce travail en même temps. Un représentant a dit hier, qu'il, le premier ministre plutôt a dit qu'on s'attendait à avoir des plans en place hier. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer comment le gouvernement peut s'attendre à ce que les enseignants respectent les besoins des élèves en, en utilisant ces différentes plateformes d'apprentissage le ministre de l'Éducation, merci de la question. Le Conseil scolaire du Haut-Canada, on a offert un financement de plus 1,4 million de dollars de plus pour embaucher plus d'enseignants. Concernant l'apprentissage en ligne, on a établi un seuil des normes très élevées parce qu'on pense qu'on peut offrir l'apprentissage en classe et en ligne. On demande à tous les députés d'exiger de, euh, que les enseignants puissent répondre à ces normes. On n'avait pas non plus une, une voix unanime pour avoir ce résultat que je pense que les élèves méritent. On va offrir 36 millions de dollars pour embaucher plus d'enseignants et nous allons continuer de nous attendre à ce qu'on puisse offrir le meilleur apprentissage à tous les élèves dans cette province. Dundas, député de Stormont-Dundas, South Glengarry. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre responsable des petites entreprises et de la réduction des fardeaux administratifs. Les petites entreprises en Ontario représentent 98 de toutes les entreprises. J'ai parlé à beaucoup de des propriétaires de petites entreprises dans les centres-villes de la province qui ont été le plus tu, durement touchés par la COVID-19 et ils ont besoin d'aide. On a entendu le message lors des réunions du comité virtuel qu'ils ont besoin d'être. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment euh, on va leur permettre de, de participer à la relance économique après la COVID-19? <rire> ministre des, des Petites Entreprises, de la réduction des fardeaux administratifs, merci au député de Stormont-Dundas Sud-Glengarry de sa question. Notre gouvernement comprend l'importance à quel point les petites entreprises sont importantes. Et c'est pour cette raison que, lorsque la pandémie a commencé, on a eu des consultations avec des petites entreprises de partout dans la province durant les derniers mois, on a eu des tables rondes, plus de 100 tables rondes avec des participants des, de la fabrication, de, du secteur agroalimentaire et dans le secteur des, des organismes à but non lucratifs. Ils nous ont permis d'identifier des barrières et des obstacles qui existent en ce moment et la raison pour laquelle on a pu investir dans les petites entreprises, les programmes, le plus grand investissement pour permettre aux entreprises d'entamer le virage numérique. Et nous allons continuer de, tra de travailler avec les petites entreprises dans la province et de, offrir de, de leur offrir les soutiens qu'ils ont besoin. complémentaires. Inaudible. Les petites entreprises les restaurants, les mécaniciens et les dépanneurs, les petites entreprises, n'est pas un secteur, mais représente beaucoup de plus, plusieurs secteurs. Comment est-ce que vous, vous allez vous allez vous assurer que cette stratégie va pouvoir euh, venir en être à tous les secteurs des petites entreprises. Euh, merci. Euh, ils apportent une grande différence dans notre communauté, mais en ces moments, la COVID-19 a créé beaucoup de défis pour les petites entreprises et nous reconnaissons ce fait. Nous savons que les petites entreprises font face à ces défis et nous avons été déterminés d'écouter leurs préoccupations directement d'eux et de leur permettre de répondre, d'accomplir leurs objectifs à long terme. Nos consultations se sont concentrées sur venir en aide aux entreprises qui ont été le plus durement touchées par la COVID-19, les restaurants en particulier. On a fait en sorte que nos consultations puissent entraîner de grandes différences avec les règlements. En avril, nous avons déposé des règlements temporaires pour permettre aux restaurants d'offrir de l'alcool avec leurs plats emportés. On a permis aussi aux municipalités d'adopter des règlements temporaires pour élargir les patios et les terrasses. Nous allons continuer de moderniser les règlements pour venir en aide aux entreprises. Merci. Prochaine question, député question pour la ministre de la Santé. Aujourd'hui, je vais partager l'histoire tragique de, de baby Sophia de Newmarket. Ses parents l'ont pris à, à, à, à l'hôpital SickKids alors que Sophia était malade pendant dix jours. Ils ont attendu cette heure dans une salle bondée avec un bébé malade et on leur a dit qu'ils devaient attendre six heures de plus. Ils ont décidé de retourner à la maison. Le lendemain, ils ont pris Sophia à une clinique sans rendez-vous local et le médecin les a envoyés à l'hôpital bondé et Sophia était renvoyée à la maison. La mère a dit que le, la salle d'urgence et l'hôpital local étaient tellement occupés que le médecin n'a même pas eu le temps de, de consulter la fille. Trois jours plus tard, tragiquement, le bébé Sophia est décédé avec la grippe, la saison de la grippe qui plane, et une deuxième vague de la COVID-19 qui plane aussi. Les familles perdent confiance en le, dans notre système de santé. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour s'assurer qu'une telle tragédie ne se reproduise pas dans notre système de santé? Ministre de la Santé. Je voudrais remercier la, la députée de sa question et je voudrais premièrement euh, euh, offrir mes condoléances à, à la famille de, euh, et aux parents de Sophia de perdre un enfant. C'est le, le pire cauchemar de tous parents, donc c'est très... Euh, Triste d'entendre cette histoire, mais vous avez raison, on fait face à beaucoup de, de défis au niveau de la capacité. Alors que nous, pr nous préparons à l'automne une augmentation du nombre de cas de la COVID-19, une deuxième vague, nous voyons que les chiffres augmentent et on fait face aussi à une saison de la grippe. On veut s'assurer que, bien sûr, qu'on puisse continuer d'avoir les chirurgies toutes les procé procédures médicales dans nos hôpitaux qui ont été remis à plus tard à cause de la COVID-19. J'ai parlé aux parents ainsi qu'au conseil d'administration de ces kids hier, en fait, pour comprendre l'importance, surtout pour les enfants qui ont des, euh, des parents qui ont des enfants euh, fragiles, et d'assurer qu'aucune autre chirurgie est remise à plus tard, parce que ça va avoir une grande conséquence sur la vie de ces gens. Euh, complémentaire. Merci. Aucune famille ne devrait être envoyée euh, lorsqu'ils sont en, en situation de crise. Aucun parent ne devrait attendre 13 heures à SickKids ou à tout autre hôpital dans les moments qu'ils ont besoin d'aide. Le gouvernement doit démontrer à la famille de Sophia et toutes les familles en Ontario qu'ils prennent cette crise en santé au sérieux. En ce moment, il semble que la deuxième vague de la COVID-19 va nous à euh, saillir en même temps qu'une euh, qu saison de la grippe. Donc, c'est le moment choisi pour le gouvernement d'agir et de s'attaquer à la crise en santé et d'apporter des réformes dans le système de santé. Qu'est-ce que la ministre est en train de faire pour s'assurer que notre système de santé sera là pour tous les Ontariens lorsqu'ils en ont besoin? <applaudissements> ministre de la Santé, je peux certainement être d'accord avec vous que chaque... Ontariens et Ontariennes méritent d'avoir accès à la santé, au système de santé lorsqu'ils en ont besoin. Et on sait que le système est, a, a été aux prises avec beaucoup de difficultés à cause de la COVID-19. Et on a mis un plan en place pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle vague potentielle. On va dévoiler ce plan aujourd'hui. On va parler de nos, notre plan et des mesures sanitaires ainsi que toutes les mesures dans les hôpitaux nous nous assurons qu'on a les ressources humaines pour gérer la situation et de continuer avec les chirurgies et toutes les procédures qui sont si importantes parce que même s'il y a une pandémie, il y a beaucoup d'autres problèmes de santé auxquels, euh, dont les Ontariens souffrent et qu'ils méritent d'avoir de l'aide. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député de saint Cobray. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. Ça fait plus de trois mois que la ministre a dit que les patients de la fibrose christique pour avoir accès à des médicaments qui pourraient améliorer leur qualité de leur vie. Mais ce, depuis ce temps-là, on n'a pas eu d'autres informations concernant les négociations pour l'achat du médicament. Comme la ministre le sait, Jamie et Sacha LaRock ont deux enfants qui souffrent de la fibrosquistique et les deux sont retournés à l'école dans des circonstances différentes. Euh, le Joshua, de 8 ans, n'a pas accès à des médicaments. Il est beaucoup plus vulnérable à la COVID-19 que son frère, parce que son frère reçoit les médicaments. Donc, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement n empêche l'accès aux médicaments Candy, qui permettent d'améliorer euh, la qualité de vie de ses patients? Merci aux députés de sa question et de votre engagement pour aider les gens qui sont aux prises avec la fibrose christique. Nous prenons très au sérieux la santé de tous les Ontariens et Ontariennes. Même lors de la pandémie, nous comprenons qu'il y a d'autres besoins en santé autres que la COVID-19 et nous savons que ceux qui sont aux prises avec la fibrose qu que ces médicaments, euh, pourraient répondre à leurs, euh, euh, à leurs besoins parce que leur qualité de vie sera améliorée grâce à ces médicaments, mais on doit se rappeler qu'il y a un processus qu'on suit ici en Ontario pour l'approbation de nouveaux médicaments et nous savons aussi qu'on doit adopter une approche fondée sur la science, euh, premièrement d'assurer que les médicaments fonctionnent et quelle sera la réponse euh, au sein des patients? Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, euh, cela s'est éternisé trop longtemps. 28 autres pays offrent ce médicament pendant des années. Le gouvernement euh, a. Dépenser tout l'argent pour, euh, pour assurer la sécurité et la santé des Ontariens contre la COVID-19. Par contre, euh, on n'en a pas fait suffisamment pour euh, la fibrosquistique. Il y a une maladie respiratoire où euh, la mortalité est à 100 pourquoi est-ce qu'on n'a pas une entente avec Vertex, le, le fabricant du médicament? Le commettant me pose la question, est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est Ottawa ou est-ce est que c'est notre gouvernement qui empêche une entente? Est-ce que la ministre peut expliquer à tous les patients qui souffrent de la fibrose de, de, de, de ce qu'on attend? Réponse, les négociations avec Vertex et Santé Canada sont en cours. Mais euh, c'est pas seulement d'avoir une négociation avec Vertex. Pour le prix, il y a d'autres euh, aspects, éléments. Il y a aussi l'Alliance euh, pharmaceutique pan-canadienne qui participe à cette discussion. Alors qu'on on participe à ces discussions, il y a d'autres parties euh, prenantes. Donc, on ne peut pas prévoir euh, un échéancier quand il y aura une conclusion à cette entente. Euh, alors qu'on espère tous qu'on aurait pu avoir une réponse, à présent, on continue de suivre les discussions, les négociations et on, on continue de mettre la pression sur l'Alliance pour en arriver à une entente parce que nous savons que les gens avec la pivot continuent de dépendre sur ce médicament et... Et ce médicament qui est très prometteur. Donc, on va continuer d'avoir cette discussion et nous allons leur indiquer que des gens partout en Ontario attendent pour une réponse au lieu plus tôt possible. Merci. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough, Agent Court. Merci. Monsieur le Président, ma question est pour ministre des aînés et des, de l'accessibilité, beaucoup d'aînés à faible revenu partout dans la province ont fait face à des défis pour avoir accès à des soins santé buccodentaires. Nous savons qu'il y a des problèmes de santé à long terme lorsque les gens n'ont pas accès à ces soins. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de notre plan pour venir en aide aux aînés à faible revenu? Ministre responsable des aînés et de l'accessibilité, bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de Scarborough Region Court d'avoir soulevé cette question très importante. Notre gouvernement, la priorité de notre gouvernement, continue d'être venir en aide à la santé et au bien-être des aînés dans notre province. Les aînés m'ont aussi dit que à quel point c'est difficile pour eux d'avoir accès à des services buccodentaires abordables. Je suis fier que notre gouvernement agit concrètement pour s'assurer que nos aînés à faible revenu aient accès à la qualité des soins bucco-dentaires qu'ils ont besoin. C'est pour cette raison que nous investissons 90 millions de dollars annuellement pour le programme des soins bucco-dentaires des aînés. Nos aînés ont bâti cette belle province, et notre gouvernement est solidaire avec eux. Merci. Complémentaire? Merci, ministre, de votre réponse. Monsieur le Président, c'est très bien de voir que notre gouvernement agit et vient en aide aux aînés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut donner plus d'informations sur comment ce programme va profiter aux aînés dans les régions rurales et moins bien servis. Ministre, merci de la deuxième question d'investir dans les aînés va continuer d'être une priorité pour notre gouvernement, Monsieur le Président. Lorsque pleinement mis en œuvre, notre programme de santé buccodentaire des aînés va aider. 100 000 aînés par année pour les, parer, les lacunes dans les régions moins servies. Nous investissons aussi 25 millions de dollars cette année pour des projets essentiels et des autobus mobiles pour les soins et dentaires Nous avons promis durant la dernière élection d'offrir ce service aux aînés, Monsieur le Président, lorsque nous Faisons une promesse, nous la tenons. Merci. Prochaine question, député de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Les femmes ont été disproportionnellement touchées par la COVID-19 et, comme il le sait, en éducation surtout, les enseignants et enseignantes sont quatre fois plus, plus probables qu'ils soient des femmes, et c'est tout aussi vrai dans ma circonscription. Malheureusement, pour ces femmes et nos familles et leurs familles, le plan du gouvernement pour une deuxième vague ne fonctionne pas. La politique et les échecs dans la, la mise en œuvre de la politique nuit aux familles et aux gens de ma communauté. Les enseignantes, encore une fois disproportionnellement des femmes, Font face au plus grands défi lors de la COVID-19. Ces travailleurs de première ligne souffrent derrière les, les sourires qu'ils gardent au visage lorsqu'ils sont en présence des enfants. Quand est-ce que le premier ministre va s'assurer que toutes les écoles ont tous les équipements de protection et toutes les ressources nécessaires pour assurer la santé et sécurité de tous les élèves et les enseignants et enseignantes? Ministre de l'Éducation, merci de la question. C'est 31 millions de, de pièces d'équipement de protection qui ont été livrées. Nous nous assurons qu'on a accès à la chaîne d'approvisionnement pour que toutes les écoles ont tous les équipements qu'ils ont besoin. Et on a déjà commencé à livrer les équipements pour le mois d'octobre et nous nous assurons aussi que tous les équipements sont offerts aux écoles. Et pour le soutien des parents et surtout des mères, nous avons mis en œuvre un protocole de réouverture des écoles, d'augmenter de, la capacité d'offrir plus de choix aux familles et d'offrir plus d'accessibilité. C'est une de nos priorités. Complémentaire, ma question est au ministre de l'Éducation. Un de nos membres du personnel de l'école, HeWood, a testé positif pour la COVID-19. J'ai entendu, euh, la part de plusieurs membres du personnel et des parents, ils ont très peur. Comme vous pouvez l'imaginer, le risque de l'infection euh, pèse lourdement sur leurs épaules. Et surtout, lorsqu'ils doivent faire la ration des, euh, des équipements de protection, des... certains membres du personnel doivent l'acheter eux-mêmes. Comment est-ce que les, des enseignantes telles que Rebecca peuvent s'assurer que tous les jouets sont désinfectés sans un désinfectant? J'ai parlé à un enfant de 9 ans, et Miss Jill m'a dit « Pourquoi est-ce qu'on peut laisser 10 personnes dans notre maison, mais ma classe est beaucoup plus nombreuse? Euh, » Ma question au ministre de l'Éducation, est-ce qu'on va imposer un seuil sur toutes les classes à 15 élèves par classe maximum sans retirer un emploi d'un seul enseignant ou aide-enseignant pour assurer la sécurité de toutes nos écoles? » Le ministre de l'Éducation a fait de répondre. Merci, M. le Président. Nous avons offert au conseil scolaire plus de financement pour les équipements de protection. Nous avons augmenté le financement pour les désinfectants et de nettoyer toutes les écoles. Dans la région de Toronto, j'ai eu un appel avec l'équipe de commandement, avec les médecins du B ainsi que les présidents des conseils scolaires catholiques et publics pour comprendre comment on peut collaborer pour réduire les risques dans les écoles. Ce qu'on entend, c'est que nos protocoles fonctionnent. Nous continuons de travailler de très près avec la santé publique pour réduire les risques. On voit une augmentation de la transmission au sein de la communauté. Nous continuons d'élaborer notre plan que la ministre de, l de la Santé va dévoiler bientôt et de le coordonner avec les écoles quand ce sera le cas. Prochaine question, député de Topical Lake. Lakeshore. Merci, M. le Président. Des parents, dans ma circonscription, savent à quel point euh, on se préoccupe de l'enseignement des 2 millions d'élèves dans, dans le système scolaire. On doit investir dans nos enfants encore plus que jamais et je suis fier que depuis qu'on a été élus, on investit de plus en plus en éducation qu'auparavant avec des investissements pour des initiatives importantes. Avec la COVID-19, on est confronté à de nouveaux défis. Et la prochaine génération est aussi confrontée à ces nouveaux défis. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous donner plus d'informations à savoir comment on assure le succès des élèves alors qu'on est confronté à cette pandémie? ministre de l'Éducation, je voudrais remercier le député d'Etobicoke lakeshore de son leadership et de militer très fort pour les gens de Toronto et les, la prochaine génération alors qu'on est en train de gérer, gérer la pandémie. C'est une priorité de santé publique pour tous les gouvernements et toutes les sociétés partout au monde. On a toujours la responsabilité pour assurer un apprentissage de bonne qualité et l'accessibilité est aussi importante. C'est pour cette raison qu'on a dévoilé un programme dans, un scolaire en mathématiques. On veut voir la meilleure qualité des mathématiques pour l'enseignement pour les élèves de la première à la huitième année. On a travaillé avec TVO et TVO pour augmenter l'apprentissage en ligne. On a dévoilé un plan pour contrer le racisme et d'imposer des enseignements obligatoires, une formation obligatoire pour les enseignants et enseignantes pour assurer que nos écoles sont plus inclusives pour tous les Ontariens. Complémentaire, merci de la réponse. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui met la priorité sur la sécurité le bien-être des élèves et des enseignants. avec des investissements records. On ne peut pas perdre de vue notre avenir et le plan à l'avenir. Les parents, dans ma circonscription, me disent qu'ils veulent la meilleure les meilleures choses pour leurs enfants pour qu'il puisse avoir la meilleure expérience d'apprentissage possible. Et lorsque le ministre est venu dans ma circonscription et est allé à l'Académie Bishop pour voir de ses propres yeux et d'en parler, est-ce que, est que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir quel est notre plan en tant que gouvernement? Réponse. Nous savons qu'il y a euh, beaucoup de, de projets en attente pour les réparations dans les écoles et moderniser les établissements et d'assurer qu'on répond aux normes modernes que tous les élèves méritent. On a dévoilé un plan de 10 ans de 10 milliards de dollars. On investit 500 millions de dollars annuellement pour bâtir 30 nouvelles écoles, pour rénover 15 d'entre elles et d'élargir. Il y a une conversation dans euh, le au bout de la Chambre et je voudrais demander que cela s'arrête. 500 millions de dollars que notre gouvernement a annoncé annuellement. ont bâti 2 nouvelles espaces d'apprentissage dans nos écoles à la suite de nos investissements. Ce sont des, des endroits d'apprentissage modernes que tous les, les élèves méritent d'avoir. Prochaine question, député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. La COVID-19 et la pandémie ont été... Est très difficile pour les petites entreprises au Niagara et partout dans la province. L'incidence du gouvernement de ne pas trouver une solution aux petites entreprises de Niagara les a forcés de fermer leurs portes. Avec une réduction du revenu et avec une fermeture complète pendant des semaines, un propriétaire ne pouvait pas payer son loyer. Son propriétaire, Alistair Cormack, et je vais le répéter, le propriétaire, Alistair Cormack, a refusé d'utiliser un programme d'allègement de, des loyers et les a expulsés à la fin du mois d'août. C'est complètement inacceptable. Les entreprises perdent tout et ce n'est pas de leur faute. Quand est-ce que ce gouvernement va leur offrir un répit directement pour les petites entreprises qui ont été touchées par la COVID-19 et ont eu aucune aide de la part de leurs propriétaires d'immeubles? <rire> Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, sans aucun doute que cette pandémie a été très difficile pour les, les uh, travailleurs uh, et les propriétaires de petites entreprises uh, en Ontario. D'être propriétaire d'une petite entreprise, c'est difficile, même dans les meilleurs moments. C'est encore Moins le cas lorsque C'est encore plus le cas lorsqu'il y a une pandémie. Nous avons offert 241 millions de dollars pour euh, le programme d'allègement des loyers et le premier ministre a annoncé qu'il a euh, prolongé le moratoire sur les expulsions des, euh, des loyers commerciaux. Euh, et nous savons qu'on doit en faire plus. C'est pour cette raison qu'on continue de collaborer avec le gouvernement fédéral et nous devons savoir que derrière la porte de chaque petite entreprise, qu'il y a une famille qui travaille très dur pour venir euh, subvenir aux besoins de leur familles. Un complémentaire, je vais répondre. Si vous avez un programme de, de loyer, on ne peut pas l'utiliser. Ce n'est pas une bonne chose pour les propriétaires d'entreprises. L'entreprise que j'ai mentionnée est en opération pendant plus de 20 ans. J'ai écrit au ministre des Finances pour demander de l'aide il a choisi de ne rien faire, aucun, aucune aide directe et tout simplement une lettre. Le programme offre 50 de, de l'allègement du loyer pour les entreprises, mais les propriétaires de l'immeuble doivent faire la demande et certains refusent de le faire. J'ai parlé au premier ministre sur cet enjeu. Ma question est pourquoi est-ce que ce gouvernement conservateur n'offrira pas des, de l'aide directe aux petites entreprises? Pourquoi est-ce qu'ils ne font rien alors que des entreprises au Niagara et dans le reste de la province doivent fermer leurs portes et mettre à pied leurs employés? Encore une fois, député de Willowdale et adjoint parlementaire au ministre des Finances. Certainement, les défis auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises ont été ressentis par notre gouvernement. C'est pour cette raison qu'on a annoncé un répit pour les entreprises et les personnes de... 3,7 milliards de dollars, mais nous savons que cela ne suffisait pas. C'est pour cette raison qu'on a augmenté à 11 milliards de dollars. On a reconnu que les entreprises sont toujours reprises avec beaucoup de difficultés. C'est pour cette raison qu'on doit collaborer avec nos partenaires à Ottawa pour améliorer des programmes existants et nous allons continuer de lutter pour eux. Comme le député d'en face le sait, le programme d'allègement de, des loyers est géré par la Société hypothécaire canadienne, mais nous allons continuer de travailler avec nos... Euh, nos homologues fédéraux pour euh, combler les lacunes existantes dans ce programme. Merci. Prochaine question, député de East Coxville. Merci, M. le Président. Euh, ma question est au ministre des Services sociaux, communautaires et à l'enfance. Nous avons célébré la semaine de l'appréciation des familles et je sais que je peux prendre la parole au nom de tous les députés de ce gouvernement pour euh, notre reconnaissance envers les familles des euh, forces armées canadiennes. Nous honorons la passion, les sacrifices des anciens combattants et nous nous rappelons de ceux qui ont, sacrifié, qui ont payé le prix, prix ultime pour nous protéger. Une façon qu'on honore leur euh, mémoire. C'est avec la Commission d'aide aux anciens combattants. Ministre, est-ce que vous pouvez partager avec la Chambre le rôle de la Commission pour venir en aide aux anciens combattants? Ministre des services communautaires, sociaux et à l'enfance, merci de la question. Nous sommes tous reconnaissants envers les anciens combattants ontariens, canadiens et tout le sacrifice qu'ils ont fait preuve d'eux. Euh, nous continuons de leur venir en aide, tels que d'éliminer les taxes foncières dans les légions canadiennes. On bâtit un mémorial de, pour la guerre de l'Afghanistan. On leur offre des euh, permis de, de pêche gratuits et on modernise aussi la commission d'aide de, des anciens combattants, qu'on va débattre les lois dessus cet après-midi. Euh, on l'a crise cette commission en 1915 pour la première guerre et ensuite on a élargi pour l'offrir à la les anciens combattants de la deuxième guerre mondiale et aussi de la guerre de du Vietnam ou de la des Corées plutôt. Nous savons que c'est un mandat fédéral les anciens combattants, mais nous sommes très fiers de leur venir en aide ici en Ontario. Complémentaire, merci, M. le Président, merci au ministre de sa réponse. Je suis très ravi d'entendre que l'Ontario joue son rôle, fait sa part pour venir en aide aux anciens combattants alors qu'ils qu sont réintégrés dans leur communauté et s'ajustent à leur nouvelle vie. Par contre, les Ontariens et les anciens combattants ont servi depuis la guerre des décorée entre de l'Haïti à l'Afghanistan. Les soldats sont euh, morts pour protéger le Canada. Ministre, est-ce que vous pourriez donner plus d'informations au sujet de ce qu'on est en train de faire pour assurer que la Commission puisse continuer son travail très important pour offrir des soutiens directs aux anciens combattants et à leurs familles? Le ministre des services à l'enfance et des services communautaires. Merci pour le suivi. C'est une réalité triste qu'avec chaque année, on perd d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre de Corée, même si on ne va jamais oublier leur bravoure et sacrifice. Et il est temps de rendre hommage à une nouvelle génération d'hommes et femmes qui ont servi dans les forces armées canadiennes. C'est pourquoi j'étais content la semaine dernière, pendant la semaine d'après des soldats avec le ministre Parsa et d'autres de faire une expansion de la commission d'aide aux enfants et s'y adopter ces mesures législatives couvriront tous les anciens combattants ontariens, peu importe où ils ont servi. Et le Premier ministre et notre gouvernement, nous sommes derrière chaque homme et femme qui a servi dans nos forces armées et, et on va... Euh, et la modernisation de la commission d'aide aux soldats, c'est notre moyen de dire merci aux anciens combattants. Merci. Une Nouvelle question, la députée de Sainte-Catherine. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, c'était la première journée où on a vu le YMCA, euh, le programme après l'école à Niagara. Et depuis qu'on a ce plan, on pensait qu'ils ne pouvaient pas faire leur propre plan pour ouvrir de façon sécuritaire. Elizabeth Stex, c'est une travailleuse de première ligne à l'hôpital. C'est une concitoyenne qui n'a pas pu trouver des services de garde pendant la crise de la covid et comme beaucoup de femmes, elle a été obligée de choisir entre son emploi et euh, la garde d'enfants. Et c'est sa première semaine. Beaucoup de gens sont venus, euh, des femmes comme Elisabeth qui per ont peur de perdre leurs emplois. Les familles ont besoin d'appui et les femmes de pouvoir euh, à, à, à participer à la reprise économique. Est-ce que vous allez dire quel type de soutien euh, des femmes comme Elisabeth vont recevoir pour n'être pas forcés d'abandonner leur carrière en résultat d'une mauvaise planification et pas de place de service de garde d'enfants quand on arrive possiblement à une deuxième vague. Le ministre de l'Éducation. Merci. Du début de cette pandémie, on a maintenu euh, les services de garde ouverts pour les travailleurs euh, essentiels, parce que c'est des héros et des héroïnes qui font le travail. C'est pourquoi on a maintenu des protocoles selon l'orientation de euh, la santé publique et du médecin hygiéniste en chef. Euh, on a augmenté de 10 à 15. Et maintenant, on est revenu à la capacité d'avant la COVID. On a, dû des soutiens, on a donné des soutiens financiers aux parents en assurant qu'il y a des places et on assuré aussi que les centres de garde d'enfants aient le financement nécessaire pour l'équipement de protection individuelle et d'autres équipements. On a annoncé que le gouvernement fédéral va prolonger l'accord Canada-Ontario pour la petite enfance et donc on a dévoilé beaucoup de mesures pour aider les parents. Merci beaucoup. C'est la conclusion de la période